Alors, euh, on va mettre sur notre super vaisseau, là, notre Jet Fighter, on va mettre des jolies textures. Pour ce faire, il va falloir donc ouvrir l'éditeur de matériaux qui se trouve ici, Material Editor, le raccourci clavier est en M. Donc je clique dessus. Normalement, vous avez quelque chose comme ça. Si ce n'est pas le cas et que vous avez ça, pas de panique, le, ça c'est le mode compact de l'éditeur de matériaux. C'est un mode qui est ancien et qui... Euh, n'est pas très explicite. Donc je vous conseille de pas laisser en mode Slate Material Editor qui est un mode nodal que vous allez beaucoup mieux comprendre si vous êtes déjà euh, habitué aux, aux éditeurs de jeux vidéo. Donc il va falloir ici glisser des matériaux dans la fenêtre centrale dans laquelle je peux faire des translations en appuyant sur le bouton central de la souris, sur la molette. Ici j'ai les matériaux à disposition et ici j'aurai leurs options. Donc en gros je vais aller sur le côté dans Material. Je vais aller dans Scanline et sortir un matériau standard. Donc pour faire ça, il suffit de cliquer là sur Standard et de le glisser dans la fenêtre. J'ai un premier matériau qui est gris. J'ai son étiquette. Si je la saisis et que je bouge, je peux le bouger dans la fenêtre de travail. Je fais triple clic dessus. Il s'entoure de pointillés et j'ai accès à ces options. Donc là, Je peux déjà le nommer. Je vais l'appeler gris. Mais non, parce qu'on ne va pas laisser en gris, je ne sais pas, je vais l'appeler euh, carrosserie, ou... En fait, on peut leur donner des noms, je vais l'appeler vitre, par exemple, et ça sera ce qu'on va mettre sur la partie vitrée. Donc on va laisser en gris, par exemple, pour la partie vitrée, et là, je vais faire une copie. Pour faire une copie, il suffit d'appuyer sur Shift, donc en dessous, verrouillage majuscule, je laisse appuyer, et je saisis l'étiquette là, et je bouge. Hop, ça le duplique. Je triple-clic sur celui-là, je m'assure bien qu'il soit entouré de pointillés, donc j'ai bien accès aux options de celui-là. Et dans « Diffus », ici, j'ai modifié sa couleur. Et je vais mettre « Rouge ». Je vais en créer un autre en faisant encore une copie. Je triple-clic dessus, je viens le modifier et celui-là, je vais le passer en « Bleu ». Et puis, allez, soyons fous, j'en fais un quatrième et je vais le mettre en « Jaune ». Je suis pas sûr que l'association de couleurs soit terrible mais on va essayer. Je viens sur le modèle sur le polygone éditable. Hop, j'essaie de mettre mon éditeur de matériaux en endroit où il me gêne pas trop. Hop comme ça. Et je vais faire une sélection. Alors pour faire une sélection, ça va être simple, je mets en vue de côté comme ça et je vais faire un gros carré de sélection au-dessus. Avec la touche Alt enfoncée. Je clique sur ce que je veux désélectionner. Là, je voudrais sélectionner que l'habitacle. Attention, vous voyez, j'ai des petits bouts ça et là qui sont sélectionnés. Voilà, donc là, à vous de faire attention lors de la sélection et je vais appliquer le, le matériau rouge. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs manières. Je vais sur le matériau rouge, il y a un nœud de sortie ici. Si je clique dessus et que je ne lâche pas, je glisse comme ça, j'ai une ficelle, un node. Il attend que je lui donne une cible et je vais carrément le mettre ici, sur le rouge, sur ma sélection. Boom. Hop, j'enlève ma sélection de polygone et on voit que maintenant, ben, c'est bien rouge. Le reste est passé gris parce qu'il est passé sans matériau en fait. Donc je reviens en mode polygonal j'ai une sélection qui est là, je vais faire CTRL-I pour inverser la sélection ce qui fait que ça sélectionne tout ce qui n'était pas précédemment sélectionné. Et ça, je vais mettre par exemple le matériau jaune. Alors, une autre manière d'appliquer un matériau, je viens sur le matériau jaune, j'ai ma sélection qui est faite, je fais un clic droit sur l'étiquette et je fais assigner material to selection. Voilà. Maintenant, je vais prendre juste la partie qui se veut vitrée et je vais appliquer le matériau bleu par exemple et euh, je vais faire une espèce de bande comme ça qui va être par exemple d'une autre couleur Là voilà, je vous laisse faire pour la répartition. En fait on est juste en train de répartir les matériaux. Et donc celui qu'on n'a pas utilisé, je crois que c'est le gris que j'avais appelé vitre finalement, que j'ai pas mis sur les vitres. Bon, c'est pas très grave. Donc si je veux modifier tout ça, je clique dessus, je passe en blanc. Sachez qu'on pourra tout remodifier dans, 3D, dans, dans Unity. Bon le jaune, là c'est un petit peu pourri. On va mettre, je sais pas, une couleur un peu plus sombre. Du noir, ouais. un gris foncé, on va dire. Donc voilà, on a un modèle qui est sur lequel il y a des matériaux que je vais pouvoir importer maintenant dans Unity. Et avant ça, il faut que je l'exporte de 3DS Max. Le plus simple pour l'exporter, c'est de le sélectionner. File, Export, Export Selected. Et sur le bureau, je vais l'appeler par exemple, euh, Vaisseau Matériaux. Je fais entrer. Donc là, il me demande des presets. Là, vous pouvez laisser en Autodesk Media and Entertainment par défaut. Cliquez OK. Et voilà, le FBX, donc on l'a exporté en FBX, j'aurais pu le faire en OBJ ou, ou tout autre chose. L'avantage du FBX, c'est que ça intègre les textures à l'intérieur. Donc je l'ai exporté en, en FBX et on se retrouve dans Unity pour voir euh, bah, comment il arrive et comment on peut le, le, lui appliquer ses textures. A tout de suite